Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo un petit peu explicative sur pourquoi bon, en ce moment il n'y a pas beaucoup de vidéos De toute façon vous voyez dans le titre d'Offus rétro. L'ennui c'est que là par exemple j'ai envie de jouer mais je ne peux pas parce que Je suis 848ème sur la file d'attente En ce moment je live énormément On peut. Parce qu'en fait je passe plus de temps dans les bugs ou dans les files d'attente plutôt que vraiment jouer au jeu ça je dis rien mais même tout à l'heure en fait je... J'ai planté euh, quand j'étais en, en hors live, donc du coup. Enfin, relance, euh, 21h30, on relance, 21h30, en je vais aller vraiment fou. 1000. Du coup, ben, bah, j'ai pas beaucoup progressé, hein, c'est un peu triste, mais on a fait pas mal de choses. Hein. Il y a 15 ans, je découvrais pour la première fois un jeu qui s'appelait Dofus, un jeu dans lequel, dans 15 ans, ça fait 10 ans ou 15 ans Dofus Ça fait 15 ans, j'avais commencé à 12 ans, un ami me montrait ce jeu et m'a dit, vas-y crée un personnage. Alors J'ai créé un compte, un personnage, un FECA, nommé Elfen Hitachi, et je l'ai encore aujourd'hui. Et il n'est toujours pas niveau 200. Et ce n'est pas tout, parce qu'en fait, ce personnage-là, donc il a été créé il y a 15 ans, et je l'ai monté jusqu'au niveau 4, et je n'ai plus jamais joué au jeu ensuite. En fait, j'ai joué juste chez mon pote au début, et après, bah, plus rien. Au bout de quelques années, je cherchais un jeu à jouer avec plein de potes, un jeu gratuit, sympa, et euh, bah, je ne savais pas encore qu'il y avait un espace gratuit, un espace abonné. Et on s'est rendu compte qu'il fallait s'abonner tous les mois pour pouvoir jouer et tous les mois, on pouvait s'abonner deux semaines, avec un code audio, et je pense qu'on a tous fait cette technique du "non, j'ai un il passé pour recevoir un petit code audio à l'époque hein, Et pouvoir s'abonner une petite semaine pour aller farmer du donjon tout. Et du coup de fil en aiguille j'ai progressé jusqu'à arriver donc à la 2.0 et compagnie Et aujourd'hui Dofus Retro est de retour, un jeu rétro C'est ce d'où le nom Dofus Retro qui reprend les débuts de Dofus Avant la mise à jour 2.0, toute magnifique, toute lisse et autres. On se trouve avec ça Bon, alors c'est sûr, c'est pas non plus tip top tip top de ouf, hein, mais ça progresse bien, je trouve que les graphismes ont un petit côté rétro sympathique. Non, en vrai, c'est vraiment juste la nostalgie qui joue. Et le jeu est quand même un peu plus dur, puisque je trouve que dans les nouvelles versions de Dofus, c'est vraiment plus agressif dans le style de jeu et moins tactique. Alors que là, on va, chaque classe a vraiment son utilité. Et c'est un petit peu ça qui fait que j'ai un peu du mal avec Dofus aujourd'hui, mais qui fait que Dofus rétro je suis retourné à fond. Et donc voici, le grand le puissant Tyrion-sama. Je vais essayer de faire un petit TK flip, hein. euh... Ok, j'arrive, on me propose déjà de rejoindre les disciples de Zeus. Non merci, cela ne m'intéresse guère. Pour l'instant, je ne veux pas rejoindre deux guildes, et donc je me suis fait un petit TK flip. Alors la qualité est un peu dégueu, dans le... normal, c'est du rétro. Euh... Donc niveau 29, je l'ai fait en force. Pour l'instant, je joue à pieds hein, et j'attends vivement d'avoir la griffe invocatrice et surtout la griffe joueuse qui va faire des gros gros gros dégâts. Et comme je vous le disais, je suis en panoplie, bouffe tout et j'ai choisi comme métier alchimiste. Alors bien évidemment, ça a été très tumultueux de faire euh, progresser ce personnage dans un environnement euh, buggy. Mais putain Toi de prendre un peu de place si j'en veux vais... Oh putain j'ai planté. Donc en Kama, s'il vous plaît, faites le nécessaire. En attendant, n'hésitez pas à rejoindre Dofus Retro, je suis sur le serveur Bilby Si vous voulez me rejoindre, c'est avec plaisir que nous ferons des donjons ensemble des lives et autres. Parce que de base je voulais en faire en faire des épisodes. Sauf que ça bug tellement que c'est pas possible. C'est <rire> pas dégueulasse. Du coup j'ai fait en live. Donc n'hésitez pas à venir. Bisous à tous. Il me faut tout le monde... Attends, je te rejoins peut-être... Oh putain, t'as pas 21 C'était sur Zéphine moi que je vais... <rire> y'a personne aux Abdamakna quoi. C'est ouf. À croire que tout le monde est encore un quand même. Lord Biscuit. Fou, hein, ouais. Mais putain, je fais que du moins un. C'est chiant avec la flip au début. Ouais,